La voix et la santé mentale. Quel est le lien? Eh bien d'abord, quand on ne se sent pas très bien, de se faire parler avec une voix pas trop forte, pas trop rapide, assez douce, assez grave. Et non pas une petite voix agressante qui remplit notre situation? Eh bien, la sonorité peut nous aider à sentir mieux. Peut-être pas au point de laisser les choses nous passer sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Peut-être pas au point de se ramasser à passer de réaction très piquante à la douceur d'une fourrure. Peut-être pas assez pour nous faire oublier que parfois on se sent invisible et oublié des autres. Mais la voix et les formulations viennent quand même aider à changer totalement l'univers dans lequel on a l'impression de se trouver. Plus festif, plus doux, plus calme ou plus isolé, plus oublié. Non, il n'y a pas question d'angélisme, il n'y a pas question de pensée magique, il est juste question de comprendre que la sonorité autant de la musique que de la voix humaine change vraiment les réactions dans le cerveau et dans tout le corps au complet. Mais la voix peut aussi être un symptôme quand des gens autour de nous changent complètement leur façon de parler relativement à ce qu'on leur connaît. Si on a l'impression que tout d'un coup, ils ne se sentent plus aucune valeur, qu'ils n'ont plus grand-chose dans leur coffre pour les aider à se sentir bien. C'est très possible qu'on entende une voix qui semble beaucoup trop joyeuse pour l'état de la personne, une voix qui essaie de masquer comment la personne se sent, une voix qui est vraiment beaucoup plus apique que son habitude ou une voix qui est douce à l'excès, toutes ces différences qui nous montrent qu'il y a une incohérence entre comment la personne se sent vraiment, peut-être très agressive et qu'elle veut nous laisser croire que vraiment tout va bien et qu'elle possède toutes les clés pour bien aller. Soyons vraiment très attentifs. Des signes, des symptômes, il y en a beaucoup. Il ne faut pas se contenter d'une réponse du type « ça va »,« ça va bien »,« ça va très bien ». C'est vraiment au-delà des mots, en écoutant la voix, la sonorité, l'intonation, le volume de la voix de la personne qui nous répond, que nous saurons vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa tête, son cœur et son corps. En devenant des espions bienveillants, en ne se fiant pas aux fameuses réponses « ça va », il y a de fortes chances qu'on puisse intervenir et empêcher un mauvais état mental de s'empirer beaucoup. Non, on ne fera pas de miracle, mais notre voix et bien écouter celle de l'autre sont quand même deux outils très utiles. À une prochaine.